Dans cette vidéo, j'ai plaisir de vous présenter un logiciel de dessin acheté par ordinateur DAO qui fait Félicie la version 0.18. Cette version, c'est une version améliorée par rapport aux versions passées. Dans cette vidéo, on va passer en revue un certain nombre de fonctionnalités de, euh, des logiciels euh, de dessin incité par l'ordinateur en général et des éléments un peu spécifiques à FICIAD euh, qui sont la fragilité, la, la facilité d'accès et encore la facilité d'exécution de, des, des projets de dessin incité par l'ordinateur ainsi que leur. Euh, exposition vers euh, d'autres lignes et d'autres applications. Comme euh, c'est le cas des logiciels euh, sur ordinateur, euh, il comporte euh, les éléments de base bien connus qui sont le menu principal, accessible par des options principales et des options secondaires. Euh, une barre d'outils donc, c'est un ensemble de boutons euh, qui facilite l'accès à des fonctions euh, internes du logiciel. C'est euh, euh, une barre d'outils qui euh, propose des, un ensemble de boutons qui offre euh, l'accès à des, des fonctions internes euh, exécutables sur euh, des détails. Et nous avons encore un panneau latéral, gauche ou bien à droite, il peut être mis à gauche ou bien à droite. Ce panneau il présente les propriétés de base du projet, ou bien de l'élément du projet en cours d'édition. Il comporte encore une fenêtre centrale, c'est le canevas de travail, c'est notre bureau sur lequel on, on va exécuter notre tâche enfin, pour bien on vient développer notre projet. Cette fenêtre euh, est, est, est rattachée à un certain nombre d'étiquettes. Ces étiquettes montrent le nom de, de la page sur laquelle on, on est en train de travailler. Donc si je crée un, un nouveau document, je vais voir apparaître euh, une étiquette correspondante à la page correspondante au projet qui a été initié euh, auparavant. Cette première page, eh bien, c'est la page de démarrage. C'est une page euh, qui présente d'une euh, manière un peu euh, exhaustive les fonctions que Fluciadé peut offrir. Donc, euh, parmi ces fonctions, donc, euh, la création de, de nouveaux projets ou bien euh, l'ouverture de, de projets édités. Euh, parle. Il présente encore des dans la, la partie exemple, il présente des documents de démonstration euh, qui démontrent les fonctionnalités euh, de base ou bien les fonctions avancées de euh, l'étude. On est ici. même fête de démarrage raison n'a pas de titre un name et on peut sauvegarder ok il faut sauvegarder on a un bouton pour sauvegarder, un bouton pour sauvegarder. on a je peux accéder à la fonction sauvegarde à partir du menu principal c'est l'option secondaire save il faut choisir un répertoire et puis il faut donner un nom à votre votre projet Mais le nom SC1, et je remarque que l'étiquette SC1 apparaît, a été modifiée euh, de, de la désignation donc euh, son titre, document son titre, à SC1 et le nom de mon, de mon projet, nouveau projet. En plus de la page, c'est euh, euh, Je remarque que je peux fermer cette Page. Donc, en cliquant sur ce bouton euh, avec le X, je, euh, je vais fermer le document euh, relatif. Donc, en ce cas-là, c'est la page euh, Start Page. Donc, en cliquant sur X, je la ferme. En cliquant sur X encore, ici, je vais euh, fermer la fenêtre euh, de mon projet. Et je remarque que dans les gens, j'ai des informations qui apparaissent, qui apparaissent sur le panneau latéral euh, de gauche. Sur, sur le logiciel, encore, sur la fenêtre du logiciel, on, on voit euh, une... Euh, c'est ce qu'on appelle la barre d'outils. Et cette barre d'outils, elle présente des fonctions des Parmi Ces fonctions, et eh bien, c'est la manière avec laquelle j'ai à manipuler mon dessin. Dans ce cas-là, euh, j'ai marqué ici, donc c'est une liste déroulante. Je clique dessus, je vois une liste déroulante qui me fait apparaître les logiciels bien connus. Donc ça correspond à, à la manière avec laquelle ces logiciels manipulent le dessin dans le canevas. de dessin, c'est le canevas. Bien, c'est la, la table de dessin. C'est quoi je vais manipuler? Euh, je vais Créer mes dessins en partant des, des objets de base jusqu'à euh, la forme globale, la forme définitive. Donc, j'ai beaucoup de manières, la manière OpenAventure, CAD, Revit, lander, Maya, Touchpad. Touchpad et Gesture, c'est pour le cas des euh, deux de, de, de, de machines avec écran digital ou bien des tablettes. tablettes qui sont équipées de, de, de moyens pour, euh, pour installer et manipuler des dessins 3D. Donc l'ICAD euh, il est un peu compatible aussi avec ce type de, de matériel. La manière la, la plus Très aisée, euh, notre dessin. Donc, euh, cette, euh, cette liste déroulante ici, elle nous montre, elle nous affiche les tous les euh, workbench, les ateliers. C'est l'équivalent des toolbox de MATLAB et ces, euh, ces ateliers nous facilitent un peu la, la manière avec laquelle on, on va monter notre dessin euh, élément par élément de base jusqu'à euh, la forme euh, la forme finale. Euh, on a ici des ateliers qui sont un peu divers. Donc il y a des ateliers de, de type euh, H donc c'est un atelier un peu spécifique à, à, aux utilisateurs euh, architectes. BIM encore. On a Draft donc c'est un, un atelier un peu général. Drawing, c'est encore celui -là. On a FEM. Uh, FEM, c'est un toolbox, c'est une idée qui va nous permettre de, d'exécuter de, de, des calculs uh, en se basant sur les, la méthode des hydrocliniques, uh, sur des dessins un peu particuliers, des poutres, des, des formes un peu irrégulières. On a le, le workbench uh, Image. Donc ce Workbench chatatulier, il va nous permettre euh, d'utiliser des images de référence, je crois, euh, on se base pour euh, compléter le dessin 3D. On a le Workbench Mesh Design. Ce Workbench euh, nous permet de manipuler et de modifier, d'améliorer euh, le maillage euh, du dessin. Euh, open, euh, open Cascade Open cascade, c'est un logiciel euh, bien connu, à part, et c'est une librairie encore. Donc on peut obtenir Open cascade comme étant une librairie à part, euh, qu'on peut intégrer euh, dans une plateforme euh, à, à développer. Euh, elle, euh, elle contient tous les, les, les procédures et les, euh, les, les ajouts nécessaires pour euh, développer des dessins CAD. Par design et par c'est les, les ateliers les plus utilisés. Euh, elles concerne tous les, les, les, les, les, les, les moyens nécessaires pour euh, exécuter d'une manière facilitée un dessin. On a encore le... On a encore euh, Plot. C'est eh bien Plot. Euh, ça permet de, de créer euh, sur la base de, de, de données ou bien de calculs faits à part et on va obtenir des points et on peut tracer ces points donc euh, sur la forme d'un graphique. On a l'atelier Point. C'est l'atelier Point. Cet atelier euh, permet de modifier ou bien de translater notre dessin à l'aide des éléments de base, de primitifs de base. Point, Lignes, euh, facettes, maillage, ainsi de suite, euh, sous forme de, de point Donc, c'est un nuage de points. Euh, Ray Tr Tracing, c'est un atelier qui permet euh, d'améliorer un peu le, le rendu final des, des dessins euh, en se basant sur les, les, la réfraction et la réflexion de rayons. Eh bien, est bien connu encore, qui peut être euh, utilisé. Euh, on peut se bien souvient. Sketcher, donc Sketcher, donc c'est la euh, esquisse, qui euh, permet de d'exécuter euh, le dessin selon les normes de dessin technique. Spreadsheet, euh, c'est une c'est une bibliothèque euh, très utilisable euh, si on veut rendre paramétriques les dimensions euh, de notre dessin. C'est pour ça qu'on crée une feuille de calcul dans laquelle on, on va saisir toutes ces dimensions, on va affecter des alias à chaque dimension, et que ces alias sont utilisés de manière un peu, un peu paramétrique. Donc, euh, euh, je, je peux euh, modifier je peux modifier ma euh, dimension, mais l'alias, il restera demain. Et de cette manière, mon dessin euh, peut être rendu un peu paramétrique. Donc, euh, il, il change, non pas par sa dimension qui est donnée directement, mais par son alias, qui est relatif à une dimension bien précise. Et euh, je peux toujours installer, installer des, des toolbox euh, Additif et pour faire ce, ce, ceci, j'accède à Tools, à, Dance, à Dance Manager. Je vais choisir l'atelier choisir la, que je veux installer. Et il faut faire remarquer euh, que qu'un atelier déjà installé est précédé par un petit cercle vert euh, euh, coché. Donc, c'est un avance qui est déjà qu'installé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette avance? On peut faire que des mises à jour. S'il y a une mise à jour, on fait une mise à jour. Sinon, donc, on fait le choix d'un autre qui n'est pas déjà installé et on clique sur le bouton install. Et ceci va être installé par Flicia. atelier. Il faut remarquer que si je l'ai choisi par design comme étant un atelier par défaut, il y a une modification au niveau de, euh, du, du menu. Cette modification apparaît sous la forme d'une option principale qui s'ajoutera aux options euh, générales. Comme le cas par design, remarque encore que la barre d'outils euh, s'est améliorée, elle a été modifiée en conséquence. Euh, J'ai ici part design. J'ai les outils euh, de manipulation de part design. Donc cette, euh, cette barre d'outils, cette, barre cette partie-là. Elle, elle concerne part design. Si je change de datelier, elle va encore et je remarque que la barre d'outils elle a encore été modifiée. Je vois encore que des options principales qui, a, qui, qui sont apparues dans le menu principal. Et généralement, il précède toujours Windows, l'option principale de Windows. Donc pour commencer, un dessin il y a toujours une une règle un objet virtuel qui n'a pas de forme, mais qui va en avoir par la suite, en, en acceptant des primitives et le raccordement de ces primitives sous forme Mon référentiel qui est affecté à mon, à mon corps. Donc, sur l'onglet Task, je peux créer un, une esquisse. Donc, euh, ma, fenêtre, ma fenêtre, elle ne contient euh, aucun élément. Je crée un sketch et sur la création du sketch, FliciaD euh, me demande catch va être lié à quel plan Et on sait très bien qu'une euh, un, esquisse doit être collée, doit être relative à un plan. Soit sur le plan, soit parallèle à ce plan. Donc, je vais, je vais dire xy comme exemple, et je remarque que le plan xy y est devenu euh, vert. Il a été euh, un peu highlighted, donc euh, mis en surveillance et en vert. Et je confirme par OK. OK, ça y est. Je peux utiliser le bouton euh, de milieu de la souris pour euh, avancer, pour augmenter le zoom. Pour, pour réduire ou bien augmenter le zoom. Et je remarque que j'ai ici trois, trois, euh, trois boîtes de dialogue dans la, la fenêtre latérale des, des propriétés. On remarque aussi que la barre d'outils a complètement changé. Et cette euh, barre d'outils, elle concerne l'un euh, des ateliers. Yeah. Cette vue correspond à la vue de Donc, je suis en train de travailler sur, sur la, ma planche. Et j'ajoute, j'ai ici des, des éléments que je vais ajouter. Je vais ajouter un dessin, un rectangle. J'ajoute un rectangle. Premier clic et deuxième clic. Un troisième clic sur le bouton. boîte de dialogue euh, il apparaît que j'ai 4 degrés de liberté je clique sur auto-update et mise à jour je clique en, je peux cliquer encore sur auto-remove autonomes -e euh, je lui permets euh, d'enlever automatiquement euh, les, les contraintes redondantes qu'un dessin technique il est lié à un référentiel il a des primitives euh, il a des degrés de liberté donc euh, il faut raccorder mon, euh, mon dessin euh, par rapport à une référence il ne faut pas que le dessin soit soit libre les points sont, sont libres là. Donc, dans ce cas là mon dessin est, est libre il ne faut pas que j'ai cette ce cas là il faut le, le lire Ici, j'ai une boîte de dialogue qui me montre la redondance, qui me fait encore l'automise à jour, et qui me donne le nombre de de liberté. Et une deuxième fenêtre qui me donne toutes les contraintes que j'ai. Les contraintes elles correspondent à un emplacement à un peu quelconque d'un point, d'un point, d'un point, d'un point comme primitif et de quatre, quatre segments de droite, quatre segments de droite. Donc, c'est quatre segments de droite qui sont un peu euh, contraints par des points. Et je vois les éléments de dessin qui sont euh, quatre euh, segments de droite délimités par deux points chacun. Et je remarque que je peux voir les délimités pour savoir quelles sont chaque ligne et correspond à quel élément. Pour délimiter la, cette, euh, les contrastes et avoir un, un dessin euh, bien, bien carré, il faut éliminer le nombre de degrés de liberté. Il faut réduire ce de, nombre de degrés de liberté euh, à zéro. Pour cela, donc, euh, je vais commencer par donner des... Euh, des que des C'est la première cotation. horizontal, je peux modifier ma cote. Ça veut dire que je l'ai délimité et je remarque que le nombre de libertés est descendu à, à, à 3. Donc il faut uh, délimiter les, les points. Je remarque encore que le nombre de gris est descendu à 1. Je vais encore choisir ces deux points, cet axe, l'axe X. Je fais obliger une symétrie. Et je remarque que le, euh, de, le nombre de gris terminé et le deuxième utiliser ce bouton fix pour que euh, pour occuper euh, le maximum de la fenêtre de dessin. Et puis donc sur la base de pour continuer le développement euh, de mon dessin. Donc, je clique sur cette face et sur cette face, je vais appliquer, appliquer euh, un plan. Je vais créer un plan sur cette face et ce plan, c'est un plan qui va être, euh, être pris comme étant un plan de référence pour exécuter et développer euh, d'autres fois de la pièce finale. Ok, je clique sur ce, ce ce bouton. Ça me crée un plan. Ok, je vois que au niveau des tâches, j'ai choisi sur le pad la face 6. La face 6 qui a été prise comme référence. Affectée euh, à, à ce bouton. Je confirme. of good I cool. Let's exactly. Mais c'est un plan, c'est simplement de référence. Et sur ce, sur ce plan de référence, nous avons développé. Je peux utiliser donc je vais utiliser deux dimensions 100 mm je peux utiliser à partir il va utiliser tout le toute la, la dimension de l'épaisseur sur laquelle est basée euh, sur été pris comme référence pour exécuter un peu. L'exécution, c'est une protrusion qui, euh, qui fait que euh, on se base sur un, une forme primitive et on exécute euh, une, euh, un travail sur une forme solide. On va enlever de la matière je ferme avec OK. Je vais faire des, quelques, des exemples de, de, de tâches encore. Je vais choisir la sélection d'une arête. Je vais sélectionner une deuxième arête. Je vais sélectionner une première arête. La deuxième arête peut être sélectionnée en maintenant la touche Shift et la sélection. Euh, la, la première arête est sélectionnée d'une manière normale. La deuxième arête, elle est sélectionnée en maintenant la touche Ctrl et le clic sur l'arête suivante. Les autres arêtes peuvent être sélectionnées de la même manière. Une fois mis en surveillance, je clique. En surveillance, je clique. Et de cette manière, je peux des, des, des chanflins chanflants de 1 mm donc j'ai ici 4 arêtes l'arrêt 1 l'arrête 2 l'arrête euh, 5 et l'arrête 8 et 5 de, de 1 mm je peux augmenter Thank que la forme I no princípio.